Sur cette maquette, on reconnaît l'articulation du genou et l'ensemble des muscles qui entourent cette articulation. L'articulation du genou unit le fémur au tibia et à la patella. C'est une diarthrose qui se compose de deux articulations. L'articulation fémoro-tibiale qui est bicondylaire avec interposition du menisque et l'articulation fémoropatellaire qui est du type trochléen. Sur la face antérieure de l'articulation du genou, on reconnaît l'appareil extenseur du genou formé par le tendon quadricipital, la rotule et le tendon rotulien. On reconnaît également cette volumineuse masse musculaire qui fait le relief de la face antérieure de la cuisse, c'est le muscle quadricipital. On reconnaît ici ces deux chefs musculaires, le muscle vaste médial et le muscle vaste latéral. Le Muscle quadriceps, il est constitué de quatre chefs musculaires. Les deux autres chefs musculaires, c'est le vaste intermédiaire et c'est le muscle droit antérieur. En bas, on reconnaît le muscle tibial antérieur. Son corps musculaire est appliqué à la face latérale du tibia. Maintenant, on va voir les éléments qui constituent la partie externe du genou. Ici, c'est une vue latérale du genou. Ici, c'est l'avant, voici la rotule, ici, c'est l'arrière. Et On remarque au niveau de la cuisse cette formation fibreuse qu'on appelle le tractus iliotibial, anciennement appelé bandelette du Messia. Le tractus iliotibial est maintenu par trois muscles, le tenseur de fascia lata en avant, les fibres superficielles de grand fissier en arrière et une partie du muscle moyen fissier. Ce tractus iliotibial fait donc suite au tenseur de fascia lata et continue son trajet le long de bord latéral de la cuisse et se termine au niveau du tibia sur le tubercule du jardin. Plus en arrière, on a le muscle biceps fémoral qui est constitué de deux chefs. Le chef court, on le voit ici, et le chef long qui se termine sur la tête de fibula. On connaît également le muscle gastrocnémien médial ou jumeau interne et plus en bas, au niveau de la jambe, on a le muscle long-extenseur de l'allux, c'est un muscle de la loge antérieure de la jambe avec le muscle tibial antérieur. Ce muscle long-extenseur de l'allux permet la flexion de la cheville, la flexion dorsale de la cheville et l'extension de l'allux. Et on a également le muscle long-fibulaire. Ce muscle long-fibulaire est un muscle de la loge Latéral de la jambe et qui prend origine au niveau de la tête du fibula. Sur la face médiale du genou, on reconnaît ici le muscle vaste interne qui fait partie du muscle quadriceps et on remarque les muscles de la patte d'oie qui sont du muscles associés aux trois tendons qui s'accrochent au niveau de la face entero-médiale du tibia à la manière d'une patte droit ces trois muscles sont tendus le long de la cuisse le sartorius en avant anciennement appelé muscle cotori, le muscle gracile ou gracilis anciennement appelé muscle droit interne en arrière et en avant et le muscle semi-tendineux en arrière et en bas. La particularité de la patte doigt réside dans le fait que les trois muscles proviennent de trois loges différentes et sont énervés par trois nerfs différents. Le muscle sartorius provient de la loge antérieure de la cuisse et énervé par le nerf fémoral. Le muscle Gracile provient de la loge des adducteurs, c'est-à-dire de la loge interne, est énervé par le nerf obturateur. Le muscle semi-tendineux provient de la loge postérieure et est énervé par le nerf sciatique. La face postérieure du genou est représentée par la région poplitée qui est placée en arrière de l'articulation du genou. Cette région complitée a un aspect losangique limitée en haut et en dehors par le biceps fémoral, en haut et en dedans par les muscles semi-membraneux et semi-tendineux et en bas par les deux jumeaux, jumeaux internes, jumeaux externes. C'est en position de flexion. On peut sentir les pulsations de l'artère poplitée au niveau de la région poplitée à la partie basse contre l'extrémité supérieure du tibia. Quand la jambe est en extension, la dépression est remplacée par une saillie allongée verticalement provoquée par la tension de la ponévose. On va continuer la dissection de la face postérieure du genou et on remarque la présence du muscle soliaire qui fait partie du muscle triceps sural avec les deux gastrocnémiens qu'on a enlevés et qui forment le plan superficiel de la loge postérieure de la jambe. Alors on va enlever le muscle soliaire et on va se retrouver avec les muscles de la loge profonde de la face postérieure de la jambe. Alors on reconnaît le muscle poplité, le muscle tibial postérieur et le muscle l'enfléchisseur des orteils. On remarque également ici l'insertion de tendons du muscle semi-membraneux.